Plus jamais nous ne devions accepter que des atrocités soient commises en Europe. Plus jamais. Ce « plus jamais » s'est incarné dans la construction européenne, où nous avons hissé au plus haut les valeurs de dignité humaine, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. Quelle honte de constater combien toutes ces valeurs fondatrices et le droit européen sont bafouées aujourd'hui. Des femmes, des enfants, des hommes meurent à nos frontières chaque jour, sans sembler mouvoir le moins du monde les dirigeants européens. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Comme dans les périodes les plus funestes de notre histoire, on cherche à intimider et harceler les citoyens altruistes et courageux. Pourtant, les humanitaires ne font que combler l'inaction des États membres. Ce sont des justes, des passeurs d'humanité, certainement pas des criminels. Au lieu d'honorer ces humanitaires qui défendent nos valeurs, on les criminalise. Madame la Commissaire, il est temps de combattre ce climat d'impunité, ainsi que la rhétorique nauséabonde et les fantasmes de l'extrême droite. Il est temps de ne plus nous laisser dicter nos politiques et nos valeurs par des racistes et des xénophobes. Allons-nous enfin agir concrètement au lieu de discourir pour éviter que ces drames ne se perpétuent Il nous faut d'urgence un sursaut humanitaire, un sursaut politique.